Eh bien bonjour à tous et à toutes c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Première Pro et aujourd'hui je vais vous expliquer comment exporter votre vidéo en résolution 4K. Avant que cette vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater. Prochaine vidéo. Allez c'est parti Donc on se retrouve ici sur Première Pro, on va dire que c'est un montage test. Voilà donc j'ai fini mon montage, j'ai importé ma vidéo etc. On peut voir dans les réglages de la séquence que je suis bien en 4K. Donc c'est de l'Ultra HD mais on appelle ça de la 4K. Donc tout est correct, on va pouvoir exporter notre vidéo. On vient du coup maintenant cliquer sur Fichier, Exportation et Médias. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec ici les paramètres qu'on va venir appliquer à notre vidéo. Pour savoir ce qu'on va donner comme paramètres, YouTube fournit en fait des paramètres recommandés pour vos vidéos. Donc on se rend sur le site que je vous mettrai dans la description et vous avez ici les paramètres d'encodage recommandés. Tout d'abord il vous conseille que votre vidéo soit en format MP4 avec un encodeur H264. On ne s'occupe pas de l'audio pour le moment. Pour faire ça, on se rend sur première Pro, Et ici, on choisit format H264. On aura du coup une sortie en point MP4. Ensuite, tout ce qui est fréquence d'image, on ne fait pas trop attention parce qu'en fait, souvent les téléphones ou les appareils photos ont des fréquences d'image déjà pré-réglées. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qui va nous intéresser maintenant c'est le débit surtout. Parce qu'en fonction de la résolution de notre vidéo, le débit ne va pas être le même. Donc on va dérouler ce menu débit et on va voir ici tous les différents types de vidéos. Nous on va s'intéresser aux vidéos normales, pas de type HDR. Ici on a une liste en fait avec les différentes résolutions ainsi que les différents débits avec des taux de fréquence d'image qui sont différents également. Beaucoup de fois le mot différent. On l'a vu tout à l'heure dans mes réglages, mais on peut le revoir également ici. Que je suis en hauteur de 2160. Et ma fréquence d'image est d'environ 60 images par seconde. Je vais donc regarder dans leur tableau et on voit qu'ici, à une fréquence d'environ 60, pour de la 4K, il nous faudrait un débit entre 56 et 68 Mbps. Il nous suffit maintenant donc d'appliquer ça dans nos paramètres Premiere Pro. On descend, on va bien évidemment, parce qu'on veut de la qualité, cocher rendu à la résolution maximale. On continue et ici, on va trouver les réglages du débit. Moi, ce que j'utilise et pour toutes mes vidéos que j'ai faites en 4K, je passe en CBR et je définis comme débit cible 59. Ça fait par contre un format de fichier très lourd, mais on perd peu d'informations dans l'image et du coup, on garde une qualité quand même. Donc si vous avez des formats de vidéos avec des fréquences d'images différentes également, n'hésitez pas à vous référer à cette liste. Ça vous aidera beaucoup. Normalement, en termes de qualité audio, euh, Premiere Pro règle déjà tout ça, donc il euh, n'y a rien à toucher. C'est juste à la vidéo, bien faire attention à ce que les réglages soient bien et bons et que le débit soit correctement réglé. Une fois que tout ça est fait, on n'oublie pas de cocher « Utiliser la qualité de rendu maximale » et on clique sur « exporter. Bon et bien voilà, je vous ai rapidement montré comment exporter une vidéo en 4K pour YouTube. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt